Alors aujourd'hui vraiment, c'est une vidéo super improvisée, instantanée. Euh, D'habitude j'écris quand même quelque chose même si ça se voit pas. Alors pourquoi cette vidéo est improvisée C'est simplement parce que j'ai discuté avec un ami il y a à peine une heure de ça et je me suis rendu compte en parlant avec lui que euh, c'était pas évident de savoir qu'on pouvait vraiment transformer 10 000 euros en 100 000 euros ou même plus avec des investissements. Je me suis rendu compte avec lui que vraiment c'était pas évident d'imaginer que euh, on pouvait autant faire fructifier l'argent. Alors vraiment ça. Évidemment, si vous cliquez sur cette vidéo, c'est pas du tout un putaclic. Ce que je veux vraiment vous dire ici, c'est comment mathématiquement c'est tout à fait possible de transformer donc 1000 euros en 10 000 euros ou 10 000 euros en 100 000 euros. Alors là, pour vous expliquer ça, je suis dans une optique où on va parler des crypto-monnaies, mais, mais vous pouvez très bien penser avec d'autres actifs euh, financiers, c'est tout à fait possible. Pensez à l'immobilier ou euh, à l'achat d'actions en bourse, enfin qu'importe. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est pas tant euh, l'actif financier qui va nous permettre de transformer. 10 000 euros en 5 000 euros, mais c'est simplement de voir le processus et vous montrer à quel point c'est tout à fait possible. Par exemple, il y a beaucoup de personnes par email qui me demandent comment investir 1 000 ou 10 000 euros. Alors si on prend l'exemple de 10 000 euros, celui que je, je préfère parce que vraiment je pense qu'il parle le, le, le plus. Alors si par exemple vous prenez 10 000 euros et que vous le mettez euh, dans un fonds de placement qui vous ramène 10%. Alors, je me suis amusée à faire les calculs. Euh, vraiment, je dis amusée, hein, c'est pas, pas ironique du tout. Parce que vous savez, quand on fait les calculs à la main, et d'ailleurs, c'est ce que je vous encourage à faire, vous allez voir à quel point ça devient plus réaliste, que euh, c'est pas seulement un mythe ou, euh, ou une grande phrase comme ça, en disant, tiens, il est passé de 10 000 à 100 000 euros. Donc, j'ai fait mes calculs et j'ai fait aussi d'autres calculs. Euh, d'ailleurs, ce livre-là, donc Investir pour les débutants, c'est le sujet d'une prochaine vidéo où je vais vous faire un petit peu euh, un récapitulatif, parce que Finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes voulaient investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, ce qui est très bien en soi, vraiment. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quand même des connaissances en finance personnelle en fait, pour faire de meilleurs investissements. Donc voilà un peu la tournure que certaines vidéos vont prendre prochainement. Alors admettons, si on prend un exemple, vous avez 10 000 euros. Et vous les investissez. et bien, on se rend compte dans les calculs qu'au bout de 10 ans, vous allez avoir 25 000 euros. Vous me dites, oh, 10 ans pour avoir 25 000 euros, oui, mais oui, je sais que ça paraît pas beaucoup sur le coup, mais euh, n'oubliez pas que c'est simplement un investissement, c'est-à-dire que c'est sur le long terme, c'est un argent que vous n'avez pas besoin en théorie, et que vous avez placé. Alors si au bout des 10 ans, vous n'êtes pas content d'avoir 25 000 euros, c'est toujours 15 000 euros de gagner, n'oubliez pas que si vous les laissez encore 10 ans, vous allez gagner 67 000 euros. Là, ça devient un peu plus intéressant parce qu'avec 67 000 euros, vous pouvez pourrez acheter éventuellement un petit commerce ou je ne sais quoi, ou même une maison que vous pourrez retaper ou autre. Et si vous attendez euh, 5 ans de plus, vous atteindrez les fameux 100 000 euros. Plus exactement, vous aurez 108 000 euros. Ça, c'est avec les intérêts composés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne, admettons, je sais que dans cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui ont à peu près 20 ans. Et bon, la majorité entre 15 et 35 ans. Je vous montre les stats. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui me regardent et qui ont 20 ans. Alors, je sais très bien qu'à 20 ans, avoir 10 000 euros, c'est pas du tout évident et qu'il faudra vraiment beaucoup épargner. Mais toujours est-il que c'est une somme dont certains d'entre vous peuvent avoir ou vont avoir par de l'héritage ou par un... Par un prêt des parents, enfin, qu'importe, ou simplement le jeune étudiant que vous êtes et le jeune que vous êtes, allez travailler, épargner dur, c'est pas un problème non plus. Le plus important, c'est que, admettons aussi à 20 ans, vous posez ces 10 000 euros, qui apporte 10% de rendement. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse. 10% de rendement, c'est assez énorme. Alors bien sûr, dans les crypto-monnaies, on a de la chance de pouvoir euh, avoir ces, ces, ces rendements-là. Bien sûr, il y a des hedge funds qui proposent plus, mais faut savoir que euh, c'est plutôt énorme, en fait, 10%. La plupart du temps, comme vous le voyez, avec les livrets A, c'est à peine le 1%, et puis euh, dans les autres placements aussi. Donc, euh, admettons que vous avez 10%, et si je prends le chiffre 10%, c'est pour avoir des chiffres ronds. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en 25 ans, vos 10 000 euros que vous avez placés euh, sur tel placement vont se transformer en 100 000 euros. Alors, je sais, je sais que 25 ans, c'est énorme. J'entends tout de suite les objections en me disant, oui, mais 25 ans, c'est énorme. Et oui, je suis complètement d'accord avec vous, 25 ans, c'est énorme. Mais là, on parle quand même de gagner, euh, de récupérer 100 000 euros sur une mise à 10 000 euros. Et puis surtout, euh, la vie, en fait, passe vite. Et vous pouvez demander à plusieurs personnes autour de vous si euh, elles avaient pu avoir l'occasion. Déjà, si elles avaient eu cette information-là, par exemple, et qu'elles avaient eu l'occasion de dépenser euh, de déposer en fait tout simplement 10 000 euros pour qu'il se transforme 25 ans plus tard en 100 000 euros parce que 100 000 euros en fait ça reste une somme conséquente. Là, clairement, vous pouvez vraiment euh, acheter un bien dans quasiment euh, tous les pays du monde. Alors, bien sûr, en Suisse, en France, ce sera plus cher, mais ça dépend des régions, encore une fois. Mais vous pourrez très bien réinvestir dans un business, enfin, faire fructifier cet argent encore plus. Et plus encore, ce que je voulais vous dire des 100 000 euros, c'est que si vous les laissez, en fait, euh, à 10 encore, c'est-à-dire que là, si vous décidez de ne pas retirer les 100 000 euros et que vous, les co et vous continuez de les faire fructifier, n'oubliez pas que là, vos 10 vous rapportent 10 000 euros par an. Donc, classiquement, qu'est-ce qui se peut se passer vous pouvez très bien décider à ce moment-là de garder les 100 000 sur votre compte et tout simplement de retirer les intérêts que vous avez. Bon, 10 000 euros à l'année, ça fait bien sûr moins de 1 000 euros, mais vous pouvez encore attendre une année de plus, histoire d'arriver aux alentours des 1 000 euros. Donc là, c'est comme ça que, par exemple, par exemple on peut faire 1 000 euros par mois en investissement complètement passif. Alors voilà, pour les 25 ans, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais quand on achète un appartement en général ou une maison, on prend bien des crédits de 20, de 20 ans, de 25 ou 30 ans. Enfin, je veux dire, l'horizon du temps, on est plutôt habitué à ces, ces chiffres-là. Euh, cela dit, là, on parle d'acheter un appartement, là, je vous parle vraiment d'un investissement, c'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un crédit où tous les mois, vous devrez rendre de l'argent. Au contraire, on parle d'un placement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Alors voilà ce que je voulais vous dire, en fait. Voilà pourquoi la, la vidéo était spontanée, voilà pourquoi je voulais absolument vous la dire, au cas où, en fait, je parle aux quelques personnes qui euh, n'ont peut-être pas pris conscience que, oui, on peut facilement facilement bien sûr ça prend du temps transformer 10 000 euros en 100 000 euros et 100 000 euros à 1 million c'est encore plus facile j'ai envie de dire et même vous pouvez même faire ce calcul là en passant de 1000 à 10 000 euros alors bien sûr passer de 1000 à 10 000 euros en 25 ans pour le coup euh, là ça a plutôt tendance à nous ramollir parce que c'est trop long euh, oui l'idéal c'est vraiment faire en sorte de pouvoir épargner 10 000 euros parce que c'est plus ou moins accessible même si ça prend du temps en tous les cas, ça peut être un type de, de placement. Alors, maintenant, ce que vous vous dites certainement, c'est oui, mais t'es bien gentil. Comment on fait pour avoir 10 Alors, euh, moi, je peux pas, euh, je peux pas vous conseiller comme ça directement de, de, de vous dire investissez dans tel fond ou quoi. Ce que je sais, euh, en tous les cas, je partage ça comme ça, mais ne le faites pas forcément. Faites vos propres recherches. Moi, euh, j'utilise des sites, on est nombreux à le faire hein, dans le monde des crypto-monnaies, hein, comme vous le savez, d'ailleurs peut-être même que si vous suivez cette chaîne, vous avez déjà investi. Euh, on utilise en fait des sites qui, ont, qui offrent des taux de rendement, justement, même pas à 10%, mais même à 12% sur l'euro, mais euh, l'euro en stablecoin. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une crypto-monnaie qui est indexée sur euh, l'euro. Il y a aussi d'autres stablecoins. C'est-à-dire que pour le coup, ces crypto-monnaies-là ne sont pas sujettes aux mêmes volatilités que les autres crypto-monnaies. Et justement, je pourrais rebondir là-dessus en vous disant, simplement que si par exemple vous choisissez ces sites euh, par exemple uodler qui offre euh, 4% sur le bitcoin et eh bien vous pouvez partir sur la même stratégie c'est à dire sur le long terme en vous disant tiens ça va me rapporter 4% de bitcoin par an je les laisse et qu'est ce qui peut se passer c'est à dire qu'en plus vous allez gagner plus de bitcoin ça c'est un fait mais qu'est ce qui va se passer si le bitcoin il explose alors sans dire forcément qu'il va atteindre les fameux 100 mille dollars mais même s'il il atteint les 30 mille ou 40 mille dollars ou 50 mille dollars vous serez en fait triplement gagnant vous aurez fait vos bitcoins et vos crypto monnaies et en plus vous allez profiter en fait simplement de la hausse des prix donc voilà comment on passe techniquement de 10 mille euros à 100 mille euros c'est tout à fait possible ça prend du temps et d'ailleurs quand je vous ai dit 25 ans n'oubliez pas que si vous l'adaptez à votre propre vie parfois vous allez avoir des sommes en fait qui vont venir parce que parfois vous allez savoir économiser et en fait vous allez pouvoir rétrécir ces années euh, ces 25 ans là parce que vous allez pouvoir temps en temps injecter un peu plus d'argent alors bon l'investissement c'est un monde en soi c'est un domaine il faut toujours se renseigner, faut toujours vous informer. Je vais faire plus de vidéos dans ce sens là, je pense d'ailleurs la prochaine vidéo c'est savoir justement comment bien investir histoire que vous puissiez prendre des bonnes décisions à l'avenir. En tous les cas voilà je finis cette vidéo plutôt improvisée euh, comme ça. En tout cas j'avais vraiment vraiment envie, besoin même, de vous partager cette information là si ou cas où euh, quelques personnes d'entre vous ne se rendent pas compte que oui c'est tout à fait possible dans 25 ans si vous avez fait un tout petit placement de 10 000 euros. Alors je sais que 10 000 euros ça peut être bon Beaucoup pour beaucoup de personnes, mais euh, que voilà, que vous, vous placez dans cet horizon-là. Je vous le dis du fond de cœur, moi à 20 ans, euh, bon, de toute façon, j'étais pas dans cette optique-là de, de finances personnelles, etc. Mais j'aurais quand même aimé, j'aurais aimé, j'aurais quand même aimé avoir cette information-là. Peut-être que j'aurais fait des choix plus judicieux, peut-être que justement j'aurais investi plus et les années défilent à une vitesse incroyable que dix ans plus tard, j'aurais peut-être été content d'avoir retrouvé un autre pécule. Et donc, vraiment, dernière phrase avant de finir, si vous avez. 20 ans et que vous regardez cette chaîne et que cette chaîne et que vous regardez d'autres chaînes sur les finances personnelles, l'investissement, les placements, etc. Et surtout si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, il y a de fortes chances, alors là je vous le dis pour vous motiver, que oui, dans 25 ans ou dans 20 ans, vous soyez quelqu'un qui, je ne sais pas si on peut parler d'indépendance financière dans votre cas, mais en tous les cas qui aura compris pas mal de choses sur l'argent et l'enrichissement et que très certainement, si à 20 ans vous faites déjà vos premiers placements, même si c'est 100 euros, même si c'est 1000 euros, vous aurez déjà en fait vous travaillerez déjà en fait votre façon de penser et d'investir et votre rapport avec l'argent, euh, ce qui fait que très certainement, dans 20 ans, justement vous serez très content de vos investissements, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, et on se, bah, on se retrouve pour d'autres vidéos, crypto, bons plans, etc. Passez une excellente journée. Alors, n'hésitez pas surtout à me faire des retours euh, si vous avez des questions, justement, sur ce parcours-là ou si vous voulez plus d'informations sur l'investissement en général. Voilà, merci, ciao